Oh. J'ai trouvé une boîte Sérieux Sors là Il y a un message Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus hmm. Que nous, mais on va perdre là. Allez! Qu'est-ce que tu fais? J'ai joué à League of Legends. Sale Bon, qu'est-ce que tu fais là? Regarde, j'ai reçu une lettre de ma mère. Waouh, la force! Oh, c'est du sarcasme ça. Ah non, c'est juste que ma mère elle m'a rogné. Nice. Bon, j'ouvre. J'ai un recommandé pour vous. S'il vous plaît, signez ici. Merci, gentilhomme. Et là, sur le papier, c'est écrit non. Quoi Bah non, non, non, non. J'ai même pas fini. Suicide-toi Waouh, c'est super marrant. Non, mais en fait, c'est chiant, tu fais toujours des blagues sur la dépression, je veux moins et tout, c'est chiant quoi. C'est très edgy. J'écris quoi moi alors Bon, bah, fin du meeting, j'ai du taf moi. Tu travailles du coup Ouais, euh, j'ai un groupe de RP taille à administrer. Ah ouais Fini les bêtises, je me prends en main. Je m'autorise un nouveau lendemain Changement de l'éditorial J'écris des trucs qui remontent le moral Je mets la junk food à la poubelle Je mange des fruits, j'arrête la javel Je fais du sport, je soigne mon corps Je deviens fort, vive les efforts Fini pour moi les mêmes dépressifs J'arrête aussi les blagues sur les juifs Je préfère les mêmes positifs la bonne humeur, c'est ça que je kiffe. Je me sens renaître, ouais mon gars. Je prends soin de moi, je dors le yoga. Je bois de l'eau. Fini les running gags morbides. Les running gags morbides qui font faire. Maintenant. Je fais des blagues, je fais des blagues qu'il faut faire. <rire>